Salut à tous, c'est Zepupioué pour une nouvelle vidéo. Bah, J'espère que mes petites terrines de pain de missus et vont bien. Donc, nouvelle vidéo en femme assez fin cette fois. Bon, après, j'ai le caporal chef Tango qui m'a remis euh, sur le droit chemin euh, parce que voilà, ma tenue était pas repassée, tout ça. Bon, enfin, bref, voilà, il m'a mis son coup de douze réglementaire, quoi. Euh, donc, je vous ai mis euh, tous les extraits de cette magnifique soirée que nous avons passée et il n'y a rien qui s'est passé comme prévu. Allez, je vous laisse taper la cloche et vous abonner. Allez, à ciao, ciao Huch, tu avais une grenade ou pas, Guitou euh, Dans le chiot. Je recharge. Ok, je prends. Ah grenade... oh, putain, il m'a tué la grenade, est coupillée. Oh merde Putain, j'hallucine quoi. Je patiente. C'est roach. Tout le monde est roach. Contact rue euh, proche. Je suis au de l'objectif. Ouais, bah fais gaffe, il du contact. Il y en a encore un, il y en a encore un. Ouais, ici. On non, pas mais non, c'est pas, c'est quoi ce nom? Bon, la, la prochaine manche, on fait ça sérieux, les mecs. Hein. Bah, tu crois que je fais quoi, moi, déjà Bah, non, regarde, on a perdu le commandant Oh, il s'est pris un coup de fiche-pompe. Je suis sur l'objectif, les gars, Ouais, tu je te planches. vois. Attends, j'arrive. Je plante, couvrez, couvrez, couvrez J'arrive. On monte on monte, est quoi 3K Contact arrière Déposé Je me casse dans les escaliers, barre-toi, barre-toi, barre-toi, barre-toi Chargeur Je <rire> suis là alors Ah euh, je vais flasher la.. Je vais flasher le bordel. Vas-y, vas-y, on est en ensemble. C'est parti. Ah oh, j'ai plus de j'ai plus de batterie dans la manette Attends, coupe-moi T'inquiète, je prends. En charge Ouais, c'est bon. Charlie's clear à défendre, vais non, ouest. Non, non, ouest. Reçu. Drone. je vais ressortir. Nord-ouest, nord-nord-ouest. Je vais me mettre sur mon... mon petit berchoir. Je recharge. Contact rue. Ça y'en a 4 quatre contacts, 4-4 quatre, quatre Y'en a 4 qui sont qui arrivent derrière, hein, attention. Ça contourne le bâtiment. C'est bon, je l'ai eu. Attends, je fry. Ferme pas, je, je Recharge. Ferme. Attends, j'ai envoyé... J'ai un en rafale de 3, maintenant. A tous, à tous! Ouais, faut annoncer les gars! Eh faut heureusement! Annoncer... Il va mettre un coup de bousée à l'ennemi! Contact arrière! Oh Au garage, je me suis fait avoir! Pourquoi t'as. Un... T'as. Un... Bah quoi, j'ai. Quoi? Bah j'ai pantalon décontracté. T... Non mais oui! Non mais déjà il est pas marron! Bah si, je l'ai mis est... marron! Non, il, est sable. il bah, est sable. Tu rigoles ou quoi Et euh, Non, il est sable. Eh, Tu vois le fufu, là Voilà Déjà, t'étais pas en... En quoi En quoi Voilà Merci Oh la bah, face, c'est une bouche rigueuse. Et par contre, euh, Mais je suis, suis pas... Je suis pas... Je suis pas en marron Non, t'es sable Bah je l'ai ma... mal mis Non, t'es en sable, et le haut c'est euh, poncho euh, camo, alors que c'est poncho sable qu'il faut mettre. Ah mais c'est quand... Je l'ai pas acheté le, le marron, c'est de ma faute. Vas-y, tire Oh merde <rire> <rire> Qu'est-ce qui s'est passé bah j'ai déjà tué fufu, donc du coup euh... Ah partais, okay, Parce que je t'explique, j'ai levé, j'ai levé l'écran vers le ciel, j'ai entendu blabla, je te vois par terre, je sais qu'est-ce qu'il se passe <rire> Elle était énorme <rire> On passe euh, sous le bunker. Sous le bunker reçu. Ah, il est passé au-dessus. Je passe en dessous. Si si t'inquiète pas, je suis passé par en dessous. Vas-y Guitou. Ok on a vécu la dose, messieurs, en avant. Contact multiple dedans. Ouais, je prends. Suicide Bien joué Recharge. Recharge. Défense. Reprends le tir. Oh, C'est reçu. reçu. Je prends en direction du 31. Euh, je prends le couloir principal. Enfin. Y'a qu'un couvre le bac Y'a qu'un couvre le bac J'ai pr pris J'ai pris, j'ai pris J'ai le bac Tu lâches pas ça, gros Non oh, putain, fufu! Contact arrière, traité! Eh, hey, sud-est, je, re, je recharge! Contact arrière! Je l'ai pas eu, il est toujours là. <rire> ah, celle-là était bonne putain. Kaiser au contact. Ah, oh, c'est beau ça, avoir tout le monde au Farmas là. Ah, oh, c'est beau. Wow c'est quoi ça, ennemi ça ou? Ah cette rafale de 3 très rapide du fama c'est excellent Ouais il reste qui euh, Moi et guitou c'est ça Je suis tout seul Non Guitou il est toujours en vie Ah, oh, je suis tout seul maintenant. Oh, chien. Ça part très vite. Un peu trop. Ouais, ouais, ouais. Putain, mais. Si si si si. trop court. Ah non. Ah il y a des femmes par terre. On attaque par le nord de l'objectif. veux éclater la, la vitre, s'il te plaît. Ouais, c'est fait. Ça sort, un à terre. Alors tu. Je suis avancé. On arrive par le nord. On arrive par le nord. Oh, un homme, un homme à terre. Oh putain, dans le dos. Ouais contact à droite. à terre. Derrière les caisses, derrière les caisses, c'est bon traité. Attends je vais passer devant, voilà, je avec guitou Vas-y Guito je suis derrière toi Ah Chargeur chargeur dernier, ma dernier magasin j'ai plus rien après Ouais bah ouais parce que j'ai plus j'ai plus rien. Guitou je t'emprunte ton chargeur sur ton Famas. Parce que j'ai plus rien. Eh, ouais. faut se servir. Contact escalier. Traité. Chargeur. Oh putain Vas-y décale-toi si tu recharges. Y'a quelqu'un qui peut envoyer une flash ou un truc comme ça, j'ai une grenade encore. Wouah On a perdu tango ouais bah j'ai balancé mon j'ai j'envoie une grenade ça, devait... ça devrait péter je suis pas sûr pas suffisant ok oui. à voter je suis tout seul à gauche je suis là ah ben je suis avec toi ouais bon t'es tout seul quoi toi t'as pas de grenade toi Puis... Ah Ah, trop à gauche la grenade C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave Oups, là. Ouais vu oh oh ah ouais, Contact hall Centrale RPG Oh, fils de pute On prend euh, escalier euh, Il y a des gens qui ne savent pas quoi. Contact central. All. On a perdu quelqu'un dans le niveau de l'escalier. Je vais le prendre, je vais le prendre, Pango. C'est une creux, fais gaffe. À Intérieur. à l'intérieur. escalier gauche. Recharge. T'as bien joué Ah ouais, ouais. oh non, zone interdite maintenant Putain. Bon, zone interdite Putain Zone interdite... Y'a encore du contact hein, euh, les gars. Conte à fait